on similar music Nel Bouti d'Achi Ongombo ah ouais, Champion d'Amba olympique D.A.S.T.A.R.P. Entouré des Sky, d'un dollar je plane Moukasa m'a battu qu'on est les bails D'un dollar check, pour te vendre à calme Moins des dépenses, après on y vit à calme La paye à et Natina Et Nango et Sué zingar. Trop de tram dans mes délires Gang, je fume mes ennemis comme la vie Allez Bambo Ongo Nangar J'aime Bilo Api, manjo, ye. Allez, bambo, on go, nangar. Amélie, bi-lo qu'on n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a avec mon amant, Abiman, ton la la la Que charbonné grave à forme On est trop relents, on ne parle pas trop On est des bêtes comme des gorilles sauvages J'appelle que certains ont grave le message Il est trop chez nous Il croit bien la cagoule Aye bingate Mais Aza benga Shabou Ferro kan de Aye Bango Babou Ici on panne Même avec Chaboul Tous les ennemis dans n'a Kelinabou Je pense à la revienne à la télé Kagoule Aïe Bamastabo Baya Tu dirais Kenguen a dit qu'à la Faut qu'on a plané le colo là-bas photo Aïe bajalou Baza canafo Kang Bazakanafobo Kang beau Zafaro Salako Trop de billets bamou j'ai on en anti Trop billets, pas mon afflux. J'ai en anti la Allez, Nanga. Allez, A piment anjo, la, n'a bandola N'a ça vais vous lancer ça, la ça, je vais vous la je vais vous lancer la je t'aime pas puisque l'Ikaïa dans mes délits faut m'habiller la bakaia. Awako benda et ko mamosala le 14 de Mendi basi n'zika faia. Dans les couloirs on oublie les mipaya Si t'es pas d'accord faut pas fakokaia. Bisoto lela manganza molinga Et ma emadja gang. A oulè j'essaye ton zové ça pose sous ma gogo ça la le boulot et dans le king ramène le bord. Si t'es pas d'accord t'es mal le score. Awato saliba soular. Oyo ko bi mato baye na bisso yozako baye totalo na misso faut pas ko bossa ma na bisso faut kanabaka mi balo misato na Awana I wanna look Koti sabimi 7000, Kapena Lilananga n'anga drink. Gimbi ni notre de feeling. Menazo ki ma bamotif. Bigobat de pape dans la clame. Betty tonir la flotte. Quand même les 26 c'est mon pote. alo Tobini s'abango. Giso bambiakan abango. Afro Zabo koti. Ando la boningi s'ayango. Nameli biloko n'anga. mbongo n'anga moko jabu, Zabo. Allez bambo ongo n'anga. Nameli biloko n'anga. Abi na tonayer. Aye bamboo, on gonanga, bilo, on zapo rapou, on me dit, on me dit, on Zapo dit, on me Zapo on me dit, Zapo me la on Zapo dit, on me Zapo Oya Zeus Adi Kosser que l'ami a dit quoi ça? Ben mené c'est la Khalifa le venjaout excellent le bizarre Que dug gave Machu à Monaco Junior Billy Maman Geneviève ne yakuza du Congo Zabou. sincère Zabu. Zingue Malombo, pas le nom Dapo Comme Lilian Vickel, Dabai Je le du patron d'Angote, Général Montol Jiratna Gang Mou Ndambi Fuma Emmanuel Et mes dollars Et bébengo. RF la puissance <rire> <rire>